Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors, après ce, cette absence de 4 semaines, je reviens pour faire ce podcast. Alors, principalement, je devais partir en vacances, mais ma mère a eu un AVC. Petit AVC, hein, bon, il n'a pas été violent, c'est un petit AVC, ils appellent ça euh, transitoire, qui, qui va s'il vient. Donc, j'ai dû rester à la maison au lieu d'aller acheter ma maison. Quand je devais partir ce continent, j'ai dû m'occuper d'elle hein, pour la soigner et tout ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça que, donc, du coup, je suis pas passé en vacances, mais je n'avais pas tellement le, le, le, la motive et l'envie le, et de faire des vidéos de nouveau. Hein, vous m'excuserez. Hein. De, de toute façon, je devais prendre toute façon quatre semaines de vacances. Hein, de toute manière, euh, voilà, vous n'auriez pas eu de vidéos. Mais en même temps, malgré que je suis resté chez moi, je devais m'occuper d'elle Et avec le coup que ça a fait, vous savez, quand, quand il arrive des choses comme ça à un de vos proches, bah, c'est sûr que vous n'avez plus trop la motivation de... Bon, voilà, de faire des vidéos. Voilà pour l'histoire. <rire> mais par contre, comme je, je m'étais décroché complètement d'Internet et je n'ai pas regardé pendant quatre semaines, quand je suis revenu, putain, j'étais mort de rire quand j'ai vu l'actualité politique et que j'ai vu euh, cette grosse connerie, hein, ce gros doigt d'honneur, mais bien au niveau de la face qu'ils nous ont mis le gouvernement, avec cette connerie-là de euh, faire des, des efforts sur. Euh, l'écologie, je dirais. Je, je, je cherche mes mots parce que c'était mon con que j'arrive même plus trop. bientôt à... on arrive même plus. À... Il faut inventer un dictionnaire avec ce, ce gouvernement actuel. Donc euh... Ces abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. moi ou un autre, maintenant je commence à en avoir marre d'essayer de ne de, de pas trop être vulgaire ou, ou, ou, ou méchant avec eux, maintenant je vais carrément leur dire en face, avec ces abrutis en puissance qui sont cons comme des balais, euh, même un placard, ils réfléchissent plus qu'eux, ils, ils ont vu qu'en faisant cette, cette, cette guerre en Ukraine, enfin ce soutien à la guerre en Ukraine complètement débile, qui sert strictement à rien, ce n'était pas nos affaires, je ne vois pas pourquoi il fallait faire mais enfin peu importe, c'est plus pour vendre de l'armement qu'autre chose et faire fonctionner donc le, les sociétés d'armement. Donc du coup, le, la Russie nous a coupé complètement le gaz, et on va se retrouver dans la merde, mais bien comme il faut. il y a plein de gens qui ne pourront pas se chauffer. Donc au lieu de trouver des solutions concrètes et vraiment appuyées sur ce problème, qu'a fait le gouvernement et puis, ils, sont, ils, se sont, ils se sont présentés avec des cols roulés et des bonnets. Pour dire, bah, vous voyez, euh, malgré qu'on est des gros riches et des gros nantis, des gros bobos, euh, que, vous pouvez, que vous pouvez crever devant nous, ça nous fait strictement rien, mais, mais, mais c'est pas vrai, en vérité on vous soutient, ah bah oui on est gentil, hein. vous voyez, nous aussi on va avoir froid, nous aussi on met les cols roulés, hein. et puis même, même l'autre l'autre l'autre homosexuel, là comme il s'appelle, euh, euh, merde... Euh... Ah, comme il s'appelle Atal, là. Il a dit, euh, et puis il faut économiser l'eau. Alors maintenant, euh, le matin, au lieu de, de, de, de pisser au WC, ben je vais pisser dans la douche quand je me lave. Et je vous promets, hein, c'est textuellement. Je vous mettrai les liens si vous voulez des, des articles. Il l'a dit textuellement. Au lieu de pisser dans le WC, je vais pisser dans la douche quand je me lave. Donc voilà, vous, vous voyez le niveau de connerie, hein. ça, ça, ça, ça, ça, ça arrive à des, à des stratosphères de conneries. là vous là, là, vous fendez la gueule. Hein. Alors ils arrivent avec des bonnets, dont Attal aussi est venu avec un bonnet, oh, je vous promets, vous, je ne sais pas si vous voyez Michel Blanc dans le film Marche à l'ombre, vous savez quoi, il a une espèce de bonnet, et, et qu'il est SDF, il a le même bonnet le type, il arrive avec son col roulé, son bonnet, on dirait un SDF. Hein, euh, pas pour moquer des SDF ou, ou, ou autres parce que les pauvres franchement pas du tout mais je dis mais là on dirait vraiment une, un, un sans-abri le mec c'est à mourir de rire c'est vraiment un, un, des, des, des mongols de la pire espèce de la pire espèce donc au lieu de trouver des solutions concrètes de dire voilà vous, vous proposez des plans concrets eux ils disent ah ben non ben bah écoute euh, bah, il va falloir mettre un col roulé et puis pour montrer pour faire croire qu'on qu est d'accord avec cette initiative et nous aussi on va les mettre les cols roulés et les, et les bonnets putain mais Oh Mais dans quel monde on vit Dans quelle société on vit C'est vraiment du n'importe quoi. On est arrivé à un niveau de connerie tellement phénoménal dans ce pays que, que les mecs, ils vous pissent dessus sans même vous faire croire qu'il pleut. Mais littéralement, les politiciens ont toujours été malhonnêtes. Hein. Mais avant, ils vous, ils vous faisaient croire des choses. Ils prenaient les gants. Maintenant, ils vous chie dessus, les mecs. Littéralement, ils ne s'excusent même plus. Ils s'essuient les pieds sur vous. Et ils vous font croire n'importe quoi. Mais de ces conneries, mais tu te dis, mais putain, mais c'est arrivé à un niveau de connerie, mais vraiment abyssal, que la France, elle fait le sous-marin. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, les mecs, ils n'ont aucune solution à vous proposer. La seule truc à vous proposer, c'est de mettre, des, de mettre des, des, des cols roulés et des machins, et des bonnets. Et attendez, j'ai même vu mieux. Il y a un ministre, je ne sais plus laquelle c'est, c'est une femme, elle a dit de, mettre, de, de monter des tentes chez vous. Je me dire comment ça, que tu chantes. Dans le jardin, quoi, de monter. Non, non, non, non la tente tu la montes dans la maison soit disant que la tente je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas quelle idée saugrenue a pu, a pu venir à la tête elle dit soit disant que la tente ça permet de couper le froid de la maison <rire> oh putain elle n'a pas compris le principe d'une tente le tente c'est simplement pour te protéger des petites, petites intempéries mais ça ne te protège aucunement du froid dans, et, et, je vois, et tu te vois en train de monter une tente à l'intérieur de chez toi tu vas faire quoi Tu vas piquer les, les, les, les piquets de temps Tu vas les planter dans quoi Dans le carrelage <rire> Non, mais il faut arrêter les conneries, il faut arrêter. Oh mais moi, je, franchement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, que les gens qui ont voté pour Macron, parce qu'il y, y a forcément des trous du cul qui ont voté pour lui, les 20 parce il est passé juste avec 20 mais les 20 de connards qui ont voté pour lui. Ou les trous du cul là, de la nupèce, là tous les espèces de, de gauchos, là, les, les, tous les fragiles là, qui ont voté pour lui, euh, soi-disant pour contrer Marine Le Pen, soi-disant. Euh, putain, j'aimerais bien voir leur gueule maintenant. Ils doivent, vraiment pas, ils doivent vraiment se mordre la langue, comme on dit, jusqu'au sang. C'est là que tu te dis mais on est vraiment gouverné par des mongoliens de la pire espèce. Et ces gens-là, ils veulent faire la guerre où ils veulent gérer des, des conflits en Ukraine ou autre, ils ne savent même pas gérer euh, les conséquences. Vous vous rendez compte qu'ils se sont lancés dans cette guerre à la con, sans même, sans même réfléchir un tout petit peu en disant qu'il va avoir des conséquences sur les Français ou autres Ils n'en ont rien à carrer. C est, c est, ça devient abyssal, la connerie. -dire, moi, franchement, comme on dit l'expression, quand on croit qu'on est tombé bas, on tombe toujours encore plus bas. On est avec des, des, des gens, mais vraiment, mais cons comme des balais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Des gens cons comme des balais. Et il y a des gens qui trouvent le culot de soutenir des mesures comme ça. Quoique maintenant, je ne sais plus trop s'il y a des gens qui les soutiennent de plus en plus. Parce que d'après ce que j'ai lu, les sondages, et d'après ce que je lis beaucoup sur Internet, les gens commencent vraiment commencent à se réveiller et à regretter leur choix. Enfin, les, les, les 20% d'abrutis qui ont voté pour lui. Parce que là, c'est là où on tombe vraiment... Parce que même les bobos, là tous les petits nantis de merde là, euh, qui ont voté pour lui, eux aussi vont avoir le chauffage coupé. Hein. Ah bah oui <rire> Parce que, croyez pas que... Bien sûr, ceux qui habitent Paris dans les quartiers de riches, eux, ils vont pas l'avoir le, le chauffage coupé. Je peux vous dire, moi, que vous inquiétez pas, qu'ils vont vous le couper à vous, mais pas à nous. Mais même dans les campagnes, les, les, les, les quelques connards qui ont voté pour lui, ou qui ont, qui ont soutenu ces, ces, ces, ces, ces, ce ces Mongolien, euh, eux, ils vont l'avoir le chauffage coupé. Et là, ils vont l'avoir dans le cul, là. Ils vont bien l'avoir dans l'os. Mais eux, ça leur fera les pieds, ça leur fera... Et ils vont bien regretter. Donc, pour vous dire, et on veut continuer la guerre en Ukraine, putain, mais moi, je, te, je vous dis, c'est à mourir de rire. Transition écologique de n'importe quoi. Ah, on est beau maintenant. Avec, maintenant, dans les villes, il paraît qu'ils sont tous avec des scooters électriques, des motos électriques, des voitures électriques. Par contre, il n'y a aucun qui se pose la question de dire comment on produit l'électricité de ces bagnoles. Parce qu'il faut bien la produire, l'électricité, que tu le veuilles ou non. <rire> Ça aussi, sur la transition écologique vu qu'on a, on a supprimé un mort des centrales nucléaires et que déjà les centrales nucléaires ils ont dit qu'ils sont déjà à fond de rendement à fond, hein, ils sont à fond de rendement si tout le monde a des voitures électriques je vois mal comment, tu, comment ils vont faire pour vous, pour vous permettre de recharger toutes ces bagnoles, et d'un et de deux, quand vous voyez qu avec quoi sont produits les batteries de voitures, qu'il faut piller les fonds marins avec des, des, des matériaux rares et on détruit tout pour ensuite, ces mêmes batteries elles ne durent que cinq ans pardon, que cinq ans et, et il, faut, il, faut, il faut les renouveler tous les 5 ans parce qu'elles ne marchent plus. C'est à mourir de rire aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter les conneries à un moment. <rire> Donc, c'est pour ça. Bon, je ne vais, vais pas polémiquer pendant, pendant 20 ans parce que ça, c'est à mourir de rire. Mais quand vous voyez ce genre de conneries, vous, vous, c'est là, là, là que vraiment, vous voyez qu'on est gouverné par des mongoliens, des mecs qui sont cons comme des balais et qui ne connaissent rien. Rien du tout, voilà, c'est tout, point, ils ne connaissent rien, c'est vraiment des, des gogoles, c'est des gogoles de la pire espèce. Bon, enfin bon, bref, le prochain podcast, on parlera des migrants qui arrivent dans, dans les campagnes, parce que là aussi, j'ai beaucoup à dire, beaucoup, beaucoup à dire, je peux vous dire, moi. Et, et oh putain, ça, c'est vraiment le genre de, de news que quand tu lis ça, tu as envie de prendre le putain mec de l'Elysée, lui foutre sa tête dans, donc franchement, et lui écraser tellement qu'ils sont cons comme des valets, Bon, enfin bon bref, en tout cas je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, laissez ce que vous en pensez en commentaire, moi bon, en tout cas ça me fait vraiment marrer, enfin bon allez, ciao ciao à tous et merci